en gros, tous nos gouvernement. Parce que nous aimons Clermont-Ferrand et sa région. Parce que nous aimons la France. Parce que nous respectons et aimons notre terre nourricière. Parce que nous aimons et voulons le meilleur pour les citoyens vieux, jeunes et à venir. Nous manifestons dans la bonne humeur notre profond désir de réformer cette société qui part à la dérive. Nous nous adressons à vous, parlementaires, sénateurs et députés. L'appareil législatif doit considérer les récentes déclarations de l'OMS. L'OMS indique en février 2015 que le nombre de nouveaux cas de cancer devrait augmenter de 70% environ au cours des deux prochaines décennies. La maladie de Parkinson est désormais reconnue maladie professionnelle chez les agriculteurs. Et enfin, cette même OMS vient de reconnaître comme probablement cancérogène le glyphosate, Molécule du roundup. À notre insu, oui, oui. Au poisson d'eau. Au sautoir d'assaut. Sentons... Au sautoir. À notre insu, l'Union européenne, le 25 avril 2015, a autorisé la de 19 OGM, dont 11 de mon <t 'en> Nous vous exhortons d'interdire l'usage européenne n'aura pas réexaminé la sécurité sanitaire liée à ce pesticide. Nous nous posons la question de la crédibilité de l'Union européenne et de son 40 longues années d'épandage aérien en vue d'éradiquer la culture illicite de la coca, le gouvernement colombien vient d'interdire le glyphosate. Ouais ouais le gouvernement, enfin a pris conscience que, hein, cette pratique est avérée stérile et Et de deux, qu'entre la lutte contre la drogue qui rapporte et la lutte contre le cancer qui élimine massivement la population et coûte, il aura fallu trancher. Ouais ouais Êtres de la population dont ils ont la charge, je leur rappelle. Nous réclamons de pouvoir nous nourrir d'aliments sains, non importés et sans chimie. Nous demandons la prédilection des circuits courts. mariés avec Monsanto et autres fournisseurs d'OGM et de pesticides. Le citoyen reste averti, restera libre de son choix d'achat ou non, évidemment. Afin d'accélérer le process des circuits courts, Ici, pas de parti, pas de meneur, juste une association de faits, de citoyens,